J'ai commencé la musique, moi, à l'âge de 8 ans. J'écoutais beaucoup de musique étant petit, donc ça m'a tout de suite tenté de jouer d'un instrument j'utilise bah, la Scarlett avec, euh, avec ma guitare électro euh, classique où je retrouve la clarté, je retrouve les basses que je recherche donc là je fais une, une boucle rythmique sur laquelle par-dessus bah, je travaille mon solo, mon, ma mélodie c'est ce qui me sert donc justement de travailler la précision dans le rythme et également de travailler l'écoute du morceau j'ai trouvé un groupe de métal, là en groupe il a fallu jouer avec les erreurs des autres, avec ses propres erreurs aussi, donc ça c'est un enseignement qui est très important, travail de l'écoute et d'adaptabilité. On s'est concerté, il a été décidé d'investir dans une Scarlett pour pouvoir enregistrer chaque piste, refaire des arrangements dessus, retravailler autre chose, on a travaillé avec Ableton, tout était fourni donc c'était super simple pour nous la prise en main simulateur d'ampli que j'ai vraiment apprécié c'est le Marshall Jubilé qui est dedans en mettant directement ma guitare électrique sur la carte son je pouvais resimuler mon ampli où là je retrouvais vraiment le son que je recherchais et tous mes réglages je pouvais les retrouver directement